Facile de savoir qu'il fait froid, les poissons ils restent au fond du bassin. Froid, je reste au fond. At atæ, Atæit, atæ atæ Atæt Atæt. Atæt a tes souhaits. A tes souhaits. A Alors. Ah oh, oui, je prenais le lance-flamme. On ouais, est -ce que ouais. C'est le choix le go. moins pire. Bonjour, bonjour. Mais arrête de queue. Tais-toi. Passe pas devant celle c'est dangereux. Vous êtes passé par où là, là gars Par le sud du coup, non ben, on dirait le sud, aïe aïe Oh y'a un gros là, y'a un gros avec des lookups dans le dos Aïe putain, je te pose le... Boss, mais... Aïe Mettez-vous en rang, nice il... Aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. Ah, Je peux pas soigner les gens qui sont derrière et les gens qui sont dedans en même temps Aïe recule j'ai eu un cadavre qui a volé jusqu'à moi. Ah. Ouh Bonjour. Oui, mais c'est juste un peu à faire Ah Attends, c'est best pitch. ça Ouf! C'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends rien, faut aller où? Euh. Attends, pas les Second bande de fin. Bon, faut mettre une tourelle, plein mine! Je peux être promu, mais quelque chose me dit que ça fait reset tout l'avancement et j'ai pas envie. Parce qu'à chaque fois qu'il pose une mine, il en pose 3. Mmh. Il a. Euh... Ah, c'est ça que Tu, tu les Là... jettes par 3? Moi je crois que c'est des trucs de base. Ah, non, non, en fait, non normalement t'en lances qu'une. <rire> On voit le terrain. Mmh. waouh Toi faut pas être devant. Route, on les revoit pas, hein! Ah, main, ah Oui, j'ai plus ma tronçonneuse! Attends, c'est quoi ça? On peut aller les... la lumière! C'est pour la lumière des toilettes, oui, c'est de la lumière! Yes, sir! Ah ouais, ouais. Non. Je, veux ah, le... je veux pas le d'accord. Et je veux pas l'extincteur, moi je veux les munitions Ça y est, ça arrive Aïe ah, est, ah, prochain... Où est-ce que t'es parti eh ben, Pourquoi le Mehdi qui part tout seul devant ah. oh. Allez, allez, allez. Voilà. Sortez, sortez là, il faut vraiment pas traîner hein. Ah bah c'était bon, juste fait, une vague, je tiens. Avec... Moi j'ai besoin d'un en fait, y Y'a plus une de médic. Mais vraiment... comment on fait pour ouvrir Recule ah, oh, <rire> <rire> oh là Oh là Ça c'est... Allez Si c'est bon, c'est bon, bon. Un, Là c'est qu'on a l'envers C'est l'alender C'est Et Eh merde Continue, continue L'important, c'est que d'ouvrir la porte Bon euh, euh, c'est... <rire> dommage, dommage, parce que là j'ai eu de... Et il est mort en serre avec la vie J'ai bugué son dernier oui moi, moi aussi, Je j'ai bugué aussi sur les derniers. Bon, je vais changer d'arme déjà. C'était le fusil euh, de combat que t'avais testé euh, Flo Ouais, ouais. Alors il est pas mal parce qu'il a un tir secondaire qui est un tir en shotgun. Euh, après, euh, je préfère ma tronçonneuse. Euh, tout simplement parce qu'avec la tronçonneuse, je one-shot les, les, les aliens de base. Je fais la toupie avec ma tronçonneuse. C'est une technique de combat euh, très, très sophistiquée, très avancée. La toupie Jargon on appelle ça le tourbilol. Co comme on le sait de. Depuis les temps immémoriaux, cette technique de combat a, a fait ses preuves. <rire> <rire> Je te montrerai à mon prof tiens en arts martiaux si ça existe. a <tousse> du monde est un qui est en train de Attention Allez avancez Avance trop c'est bon. Tant qu'ils arrivent en ligne... Tant qu'ils vont l'idée Oui, on est là, mais là, on peut la main. On à la porte. En en fait. Là, si on n'arrive pas à s'échapper, franchement, c'est qu'on... C'est qu'on n'est pas bon. Moi, ah, je vous dépends qu'on reste là. Ah Je regarde tout ça. Vous en sortez. Ouais, ça a l'air bon pour mon bon point. Ça a l'air de se calmer. Et là... Ah, je suis qui reprit fière. C'est dit. Ah bah ouais. Il a pas couru assez vite Putain, c'est à deux passes Quoi Un tir allié Oh non <rire> J'aurais toujours pas se foutu succès moi Ah, il fait les deux Il fait healing and amplification Et ça dépend du mode, non Bye. Ouais, c'est labyrinthe quoi Labyrinthe master Mais non, c'est comme ça Ouais mais il y aura une chaise de bureau ici qui va nous obliger à passer par là, puis par là, puis par là, puis par là, puis, par là, puis passer un coup ah aux oui. toilettes, puis Chiant par là, puis par là. Ah oui, les chaises de bureau c'est galère, hein. surtout les steel case. <rire> parce qu'elles sont pas sur roulette, c'est pour ça. <rire> là j'ai l'impression qu'on est parti sur une bonne équipe qui gagne. Là, ça fait plusieurs euh, missions qu'on change pas de matériel. C'est <rire> toi. Il y a un extracteur ah, là. Tu... Des... Oui, je sais. Bonjour <rire> Bonjour Parasite Tout ça Où ça Où ça, où ça, où ça, où ça Sur qui Sur qui On voit pas d'ennemi ici Anaïs elle a traversé. Jusqu'au jour où il y en Anaïs, a. En mode... Anaïs elle est en mode YOLO. Ah J'ouvre les portes moi. Ouais. On arrive. Attends je prends la serrure. <rire> il a hésité, je sais pas. il bon. Je suis Ah. battu. Allez, On pas pas pas Ah je crois que vous avez une porte à droite. Ouais, il y a une ah, porte à droite. Ah, ah, ah, oh, je, je vais aller voir la porte. Oh, recule Anaïs, recule Non Ah c'est bon, elle est toute seule. Pourquoi j'ai mis de roue là dans la ronde C'est ouvert en haut Ah bah, j'espère que c'est la fin. Ah oui. Bon bah, en tout cas, moi je suis ici. Ouh Je suis un con. Et après, quand tu promotes, t'as une petite médaille. Et après, la prochaine fois, tu t'auras une plus grosse médaille. Et après, quand t'as 6 médailles, ça prouve que tu passes ta vie à faire que ce jeu. Il faut aller à l'interface qui est là. Ensuite, ouvrir les portes. Et après, il faut se retaper tout le chemin. Dans l'autre sens. Mais bon, on part en mission pour taper des aliens. Et on n'est pas foutu d'avoir des plans en 3D, quoi. Il est rouge là Soin Soin Soin Soin Oh merde bah. Ah bah oui il était rouge toi J'ai entendu ma, ma seringue elle bat euuuh... Oui elle est tronçonneuse j'ai bien vu, t'as failli m'en ouais. <rire> le bras euh, parce que je me suis pris un... ça va être drôle Ah j'ai entendu quelqu'un Il le paradis Ça serait bien la première fois qu'on a vu l'endroit Il y a un Oh là pas pour longtemps Personne n'a euuuh... La liste ça, l'autogun S'il vous plaît Oui j'allais dire bah en fait je le bonhomme et du coup j'ai pas regardé quoi. Oui bah regarde pas le bonhomme, il est mort <rire> le bonhomme. T'occupes des vivants plutôt que des futurs morts là. Hop oh, On a glisse, on a glisse. C'est. On Que ça tombe pas sur Anaïs. J'ai pas glissé Mais mettez pas les caisses devant les portes, c'est quoi ces manutentionnaires Oui, j'avance les bras. <rire> bah bon, au moins on peut rentrer, hop oh. C'est ouvert Attends Attends, j'ai accès à un truc sur l'ordinateur. Le... Qu'est-ce que c'est que ce truc Tourelle ah, je... C'est moi ah, bon, ça. Ah, il y a un système de l'idée. Par contre, il y a qui... Non L'autre oh, je... ah, mais... avec les... la tourelle, c'est pas possible wow Bon, je crois qu'on va Bah C'est surtout que personne ne protège ceux qui sont sur les endroits. J'étais pas là-bas. Bah oui, c'est ce que je dis. Mais je savais pas ce qui se passait là. C'est bien ce que je dis Mais personne ne <rire> dit C'est bien ce que je dis J'ai l'impression que la tourelle est pas efficace par rapport à ma tronçonneuse. C'est... Mmh. Ça, ça, ça fait un peu mal de le dire, mais... Oui, enfin, euh, t'as une je tronçonneuse je... en même temps. C'est une tronçonneuse. Voilà. <rire> ça, c'est tous les entraînements sur les fordettes qui portent leurs fruits. On a fait une partie facile, les witch il suffisait de leur donner trois 3 couilles à mourir. Parce que Romain, il est en roue libre. Antoine, <rire> il est en mode je charge, parce qu'il a l'impression d'être en god mode alors qu'il l'est pas. <rire> Et... Non en fait c'est pas pareil, il veut augmenter ses stats. C'est bon, hein bon je l'ai eu, one shot. Vous le sauvez tu penses Moi bah, j'y crois pas, là. Hein. Ah ah ah ah Non, non, oh, non, Ah, là, il y en a un qui s'est posé devant moi. Oui, clairement. <rire> je sais pas ce qui m'a pris. J'avais besoin d'un massage thaïlandais, donc du coup thaïlandais. Alors le temps que tu finisses de poser ta tourelle. c'est ouvert c'est ouvert. Ouais, je te protège. Et... Attends, je vais te Tu T'as deux gardes du corps, trois gardes du corps, et courent, ah, bon. est <rire> <rire> ah, bah, il est pas Allez, c'est parti Cette fois-ci, on te lâche Il est blanc Et alors Non, non, non, mais lui, il est comme ça Si, si, on en a fait un à la mission d'avant. Oh, il y a des... il euh, y a des rennes. Entrez oh, vite ouais, On a perdu ouais, un Ouais, J'ai raté le... J'ai raté l'escalier Ok On va ressortir les gars vous savez hein, on descend Non je sais pas Ah que... Y'a une porte ici ça c'était mon cul Aïe aïe Aïe Ils ont pris ils ont fait plus puis... rapide. Je porte du métal là. Oh aïe Aïe aïe Oh Oh Oh Allez, courez, allez, allez, moi, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, le allez, allez, allez, Ah bon, d'accord. Ça a été chaud. Comment on a fait?